Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer un des secrets du trading. Et ça va peut-être vous paraître évident, et pourtant lorsqu'on commence à faire du trading, ce n'est pas aussi évident que ça. En fait, le secret de la réussite, c'est faire plus de trades gagnants que de trades perdants. Or, la plupart des traders débutants ont le problème qu'ils laissent courir leurs pertes et font plus de trades perdants ou des trades perdants plus importants que leurs trades gagnants. Et vous pouvez tester différentes techniques, mais ce qui revient à obtenir les meilleurs résultats, ce sont des trades faits à court terme, c'est-à-dire du scalping, des trades très courts. Vous prenez beaucoup de trades courts et vous augmentez ainsi vos gains petit à petit. Il ne faut pas essayer de faire des gains très élevés, mais augmenter vos trades gagnants en prenant chaque fois un petit peu, vous picorez en somme sur les, sur les marchés. Et vous pourrez constater que c'est en faisant du scalping que vous obtiendrez entre 90 et 100 de trades gagnants, alors que si vous essayez de faire des trades plus longs, votre pourcentage de réussite diminuera. Donc en fait, ça revient à faire si vous arrivez à faire 90% de trades gagnants, faire 9 pas en avant et 1 pas en arrière parce que vous n'allez pas faire tout le temps 100% de trades gagnants, mais ce qui importe c'est d'arriver à faire un maximum de trades gagnants et pour cela, se rapprocher des 100% de trades gagnants et donc faire plus de pas en avant que de pas en arrière. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous arriverez à appliquer cette technique. Si vous voulez plus de détails sur la technique de scalping, vous avez un lien vers ma formation ici en haut. Et si vous voulez encore plus de conseils, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Et en vous abonnant à ma chaîne YouTube et en cliquant sur la petite cloche, vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo.